Bonjour mes beaux et belles amies, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions de la balance pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mars entrera dans votre cinquième maison pour y rester jusqu'au 13 mai. Durant le passage de Mars dans cette maison, vous aurez l'esprit d'un conquérant, d'un guerrier, mais aussi d'un séducteur qui n'hésite pas à utiliser son magnétisme personnel pour convaincre les autres de ses idées et de ses opinions. Vous pourriez aussi être aventurier. Physiquement, ce n'est pas conseillé à cause des circonstances actuelles, mais aussi vous pourriez être aventurier au niveau d'un lancement d'un projet lucratif, par exemple, de chez vous. Et les énergies de cette période, du passage de mars, sont très favorables. Votre sexualité deviendra importante pour vous durant ce passage. Avec ce passage, vous pourriez être le sujet d'un coup de foudre au niveau amoureux. Donc vous pourriez tomber en amour d'une manière soudaine. Vous serez complètement dominé par vos sensations ardentes et enflammées. Vendredi, Vénus, votre gouverneur, entrera dans votre neuvième maison pour y rester jusqu'au 7 août. Durant le passage de Vénus dans cette Neuvième maison, vous serez attiré par la culture en général, par la, philosophie, par la philosophie, par les cultures des autres, par la découverte de nouvelles contrées. Vous vous ouvrirez à la vie, au monde extérieur, et la vie routinière ne sera plus satisfaisante pour vous. Certains entre vous pourraient devenir très intéressés par entreprendre des études supérieures ou tout simplement améliorer leurs connaissances ou compétences en apprenant euh, une nouvelle langue, par exemple. Maintenant, au niveau des euh, prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi-mardi AM pour l'Europe la Lune sera dans les Gémeaux, votre neuvième maison. Votre intuition sera au beau fixe. Vous aurez la capacité de lire les personnes avant même qu'ils ne parlent. Votre spiritualité sera communicative et contagieuse et votre créativité sera en éveil.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 et jeudi AM pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre dixième maison. Des très beaux aspects seront faits entre votre dixième maison, la carrière, et votre sixième maison, les tâches quotidiennes, ainsi qu'avec votre quatrième maison, votre foyer. Donc, des opportunités pourraient se présenter pour que votre foyer soit peut-être votre lieu de travail ou votre lieu euh, de revenu. Et durant cette pandémie, évidemment, beaucoup entre nous travaillent de chez eux. S'ils travaillent dans le domaine administratif ou financier, par exemple, parce que c'est les domaines euh, dans lesquels vous pourriez travailler de chez vous, en utilisant seulement, tout simplement, votre ordinateur. Mais si vous auriez, euh, mais sinon, si vous ne travaillez pas dans ce domaine, donc si vous n'avez pas la possibilité de travailler de chez vous, vous auriez peut-être l'opportunité de créer quelque chose vous-même. Un travail de chez vous, une création une idée ou une initiative vous permettant de peut-être lancer un petit travail de chez vous qui pourrait être par exemple, et vu qu'il y a des personnes isolées maintenant ou en quarantaine, ce travail pourrait être euh, aller magasiner pour les autres. Donc aller magasiner et prendre un petit, euh, quelques, quelques, quelques dollars ou quelques euros pour le voyage de magasinage que vous avez fait pour les autres. Ça pourrait être quelque chose comme ça. C'est sûr et certain que c'est recommandé de faire ça gratuitement, mais si vous n'avez pas de revenus présentement, si vous êtes chez vous et zéro revenu, peut-être ça pourrait aider aussi. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec. Vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le Lion, votre onzième maison. Une période très amicale et très productive. Vous aurez un charme irrésistible et vous pourriez décrocher un nouveau contrat, surtout vendredi ou samedi. Ou bien vous pourriez vous faire des nouvelles connaissances qui pourraient être très utiles pour vous au niveau de votre carrière ou au niveau de vos relations personnelles. Dimanche et lundi, la lune sera dans la Vierge, votre douzième maison. Votre motivation laisserait à désirer et vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à vous motiver pour même sortir du lit le matin. Soit pour aller au travail ou pour simplement faire vos tâches domestiques. Une période qui porte des énergies lourdes, qui ne sont pas favorables ni pour prendre des décisions,